Donc j'avais bien vu au départ comment j'ai fait ma, euh, allez, manier ma canne. Hein. Ah mais moi bon, aussi je vois rien. C'est le but hein, c'est de ne rien voir. Hein. C'est ça, ça l'atelier. Hein. Avec la canne vous devez balayer librement et souplement. Souplement avec la canne. Hein. Voilà, donc Nous nous situons aujourd'hui à l'école des Tourterelles dans le, le quartier de Kureguem à Anderlecht. Je m'appelle Karine Salens, je suis infirmière, je travaille à la commune d'Anderlecht pour le bus Info-Santé qui est un projet euh, donc, qui existe depuis 2003. Dans ce cadre-là, nous avons mis en place des animations de sensibilisation à la personne handicapée. Donc les objectifs en fait de, de ces animations, c'est de pouvoir vraiment euh, confronter le, le l'enfant avec la différence de faire passer cette barrière parce que bon la différence entraîne souvent la peur donc euh, on est une personne avant d'être porteuse d'un handicap donc l'important aussi c'est de faire euh, connaître la personne avant de voir au départ le handicap bonjour bon, épilogie euh, voilà très bien. bien je m'appelle sylvia j'ai 47 ans j'ai fait des dessinées normalement comme tous les bébés et puis à l'âge de 8 ans, j'ai plus grandi. J'étais à l'école, j'ai fait des études secondaires, j'ai fait le langage des signes et, et je travaille maintenant à la Croix-Rouge depuis que j'ai fini mes études. J'ai fait des animations parce que je crois que les enfants ils ont besoin de voir euh, les personnes en terre avec un autre regard, pas avec la peur. Alors, Ça bah, m'apporte énormément une, question, une richesse intérieure. Quoi. Sinon je les vous... le Je pourrais rester dans mon coin chez moi et pas me lever à ce soir du matin pour être préparateur, quoi. <rire>